Vous êtes à la recherche de la meilleure montre cardio GPS outdoor. Vous avez vu que sur ma chaîne, j'en ai déjà testé plusieurs. Aujourd'hui, je me suis attaqué à la Garmin Phoenix 6 Pro. Disponible à 650 euros, voire 750 euros en fonction de l'édition. Qu'a-t-elle dans le ventre Quelles sont ses fonctionnalités Est-ce la meilleure montre cardio GPS outdoor du marché S'intègre-t-elle bien en tant que montre connectée dans notre quotidien C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech Aujourd'hui c'est la grosse vidéo test de la Garmin Phoenix 6 Pro Elle est sortie déjà il y a quelques temps mais vu que je me suis mis sur la chaîne à tester un petit peu plus les montres cardio GPS Il fallait bien entendu que je teste la Phoenix. Voici le sommaire commençons par parler un petit peu de son design avant même de commencer à regarder la montre que j'ai et de vous expliquer voilà son design on va parler de la gamme phoenix 6 lorsqu'on se rend sur le site de garmin et qu'on vous commande une phoenix 6 on se rend compte qu'il y a différents formats différentes tailles différents styles de montres. ça va de la phoenix 6s à la phoenix 6 jusqu'à la phoenix 6x ça, c'est au niveau des formats. Ces trois formats ont différentes tailles. La 6S est plus petite avec un boîtier de 42 mm et un bracelet de 20 mm. La 6, c'est le format moyen avec un boîtier de 47 mm et un bracelet de 22 mm. Et la 6X, c'est le plus grand format avec un boîtier de 51 mm et un bracelet de 26 mm. Dans ces différents formats, il y a du coup différentes gammes. La gamme de base, la 6, 6S, 6X qui n'aura ni la cartographie ni le lecteur de musique. La 6 Pro 6 Saphir, qui aura la cartographie, le lecteur de musique. Et la gamme Solar, qu'on retrouve en 6X Pro et en 6 Pro, qui va intégrer la recharge solaire. Je vous ai parlé un petit peu plus de cette technologie, le Solar, lors de mon test de l'Instinct Solar, qui est disponible sur la chaîne. Vous pouvez aller le voir si vous voulez avoir plus d'informations sur le solaire. Sur la 6 Pro, on est donc sur un boîtier de 47 mm avec du coup le bracelet de 22 mm. Bracelet en silicone. Nous sommes sur un verre Corning Gorilla. La lunette sur cette édition est en acier inoxydable. Le boîtier en acier inoxydable aussi. Elle pèse 83 grammes. Résistante à l'eau jusqu'à 10 ATM. À l'arrière, on retrouve le cardio fréquence mètre. C'est un cardio fréquence mètre... Optique, c'est le capteur cardio elevate de troisième génération que l'on retrouve sur la Forerunner 245 par exemple. Il permet de prendre du coup le rythme cardiaque dans l'eau, donc en mode natation. Nous sommes sur un écran de 33 mm avec une résolution de 260 par 260 pixels. Voilà, après on retrouve du coup un design assez classique de montre cardio GPS avec sur les côtés les boutons parce que l'écran n'est pas tactile. On va donc devoir se déplacer, on le verra grâce au bouton. Il y en a 5, 3 de ce côté et deux de l'autre. On va parler de la navigation juste après. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est annoncée à 14 jours. En GPS jusqu'à 36 heures. En GPS plus musique jusqu'à 10 heures. En mode GPS batterie maximum jusqu'à 72 heures. En mode GPS expédition jusqu'à 28 jours. Et en mode économie d'énergie jusqu'à 48 jours. Voilà, on va pouvoir modeler en fonction l'utilisation que en faire l'autonomie grâce surtout au profil de gestion d'alimentation on va le voir aussi dans les fonctionnalités voilà à peu près pour le design et pour les caractéristiques techniques principales il est bien entendu possible de changer les cadrans on va le voir aussi on passe aux fonctionnalités Avant d'exposer toutes les fonctionnalités commençons simplement par voir comment on navigue dans la montre je vous l'ai dit on a des boutons de chaque côté l'écran n'est pas tactile. On est sur le cadran principal, sur l'heure. On va pouvoir naviguer sur les différents widgets qui sont sur la montre. Il va falloir du coup utiliser les boutons Up et Down pour aller vers le haut et vers le bas. Quand je fais Up, je monte. Je vois les différents widgets, calendrier, musique, oxymètre de pouls, pas, dernière activité, statut de l'entraînement. Voilà, tous les widgets, on a la météo, etc. Si je vais vers le bas, je recommence. Après, il va être possible de... Grâce au bouton en haut à droite, d'aller plus précisément dans un widget. Par exemple, là je clique, hop, je vais aller sur la météo parce que j'ai cliqué sur le widget météo. Le bouton en bas à droite va nous permettre de faire un retour en arrière. On peut redescendre, aller sur hop, dernier entraînement et on a notre dernier entraînement. Le bouton en haut à gauche va nous permettre d'activer ou non le rétroéclairage. Le bouton en haut à droite va nous permettre de lancer facilement une activité. Avec course vélo vtt en marche piscine ou d'aller sur d'autres types d'activités comme la navigation l'expédition me suivre, la carte et on peut bien entendu en ajouter ajouter par exemple un sport la randonnée mais ça on en parlera un petit peu plus tard une pression prolongée sur le bouton en haut à gauche va nous permettre d'aller sur le menu des raccourcis on va pouvoir éteindre euh, gérer du coup l'énergie, euh, l'autonomie de la montre La musique, Garmin Pay, le minuteur, l'alarme, la position, les fuseaux horaires Rechercher le téléphone, ne pas déranger, etc Voilà grosso modo comment on navigue sur la montre On va pouvoir du coup se déplacer surtout avec le Up et le Down pour monter pour descendre Et après en fonction du bouton on va atterrir ou non sur un menu ou sur les widgets. Deuxième fonctionnalité, ça va être la personnalisation du cadran. Je sais que ça vous intéresse souvent parce que en dehors des activités sportives, vous allez sûrement utiliser cette montre au quotidien aussi, pour suivre votre activité quotidienne. On va en parler aussi de l'activité quotidienne, du suivi d'activité quotidienne. Pour personnaliser, on va pouvoir aller choper des cadrans sur Connect IQ. C'est une application pour personnaliser nos montres. On va pouvoir, de cette application, ajouter des widgets et ajouter des cadrans. Par exemple, là, je veux un cadran, je ne sais pas comment, peu importe, de type comme ça. J'appuie sur « Installer ». L'installation est en cours. Et voilà comment on configure du coup le cadran de la montre. Continuons dans les fonctionnalités et restons sur « Connect IQ ». Je vous avais présenté lors de la navigation les différents widgets. On va aller voir ce qu'il y a déjà dans la montre. Mais grâce à Connect IQ, c'est là où on va pouvoir télécharger d'autres widgets, d'autres applications. On va pouvoir aller par exemple dans Widget et choisir la boussole. Télécharger une boussole, c'est une application lancée par un tiers. Après, on a voilà, des widgets. On va pouvoir les télécharger. On va pouvoir dans la musique aussi choisir si on veut la connecter à Spotify, Deezer, etc. C'est sur Connect IQ, en gros, c'est un peu le store pour la Garmin. Et on les trouvera sur la montre. Revenons sur les fonctionnalités de, de base qui sont sur la montre. En plus, on va voir du coup les widgets que j'ai téléchargés. On va aller du coup hors, bien entendu, sport. Le sport, on va le voir dans la partie suivi sportif. On va pouvoir du coup télécharger plusieurs types de widgets. En widgets qui sont déjà présents sur la montre, on va pouvoir avoir la météo. Le coucher de soleil et le lever de soleil, l'altimètre baromètre, notre VO2 max, statut d'entraînement, dernière activité, le nombre de pas par jour, le statut de santé, l'oxymètre de pouls, le calendrier, les notifications, le contrôle de la musique en sélectionnant Spotify ou Deezer. Et après, on va retrouver du coup les widgets que j'ai téléchargés juste avant ma semaine et la boussole voyons un petit peu de plus près les fonctionnalités principales des widgets principaux pour bien entendu les fonctionnalités comme par exemple le widget notification les notifications on reçoit les notifications de sms les notifications de messages les notifications de messages que ce soit sur messenger etc on reçoit tous les notifications d'applications tout est là on va pouvoir lorsqu'on reçoit une notification cliquer dessus pour voir le message entier de même, lorsqu'on nous appelle, on reçoit une notification, la montre vibre, comme quoi on nous appelle. Pour ce qui est de la musique, on a plusieurs possibilités, soit le lier à Spotify, soit le lier à Deezer, soit transférer directement depuis Garmin Express via un ordinateur des musiques sur la montre. Lorsqu'on va pouvoir vouloir lancer, par exemple, une synchronisation avec Spotify, on va nous demander via notre téléphone mobile de se lier à Spotify synchroniser les comptes hop on accepte on reçoit même le petit mail là vous voyez c'est une notification de mail de spotify on accepte on va pouvoir du coup ajouter de la musique et des podcasts depuis spotify en allant dans par exemple, euh, votre mix ou écouter récemment je suis allé dans écouter récemment et je vois mes musiques et tu écouté récemment ça se connecte via le wifi et on nous demande de charger l'appareil pour effectuer la synchronisation c'est en train de se synchroniser avec les spotify on va avoir du coup après les musiques sur la montre on va pouvoir les contrôler etc bien entendu il est aussi possible de les transférer je vous ai dit via l'ordinateur et c'est de même aussi avec deezer et bien entendu il est aussi possible de faire juste du contrôle de musique qui sont en train de se jouer sur notre téléphone après pour être plus indépendant du téléphone vous branchez en bluetooth le casque à la montre et le tour est joué on aura donc nos chansons qu'on a téléchargées via Spotify. Voilà, elles sont là. On peut mettre Play, connecté bien entendu à des écouteurs. Une fois qu'on a les écouteurs, on contrôlera la musique et on mettra Play, Pause, Suivant. La musique est intégrée dans la montre. Ça nous permet de nous détacher du téléphone. Parlons maintenant de la fonction principale, on va dire d'une montre connectée, c'est le suivi quotidien de santé. Là, on va aller sur l'application Garmin Connect où on va retrouver notre récapitulatif de notre journée et de nos journées et l'historique de tout ça. C'est aussi sur cette application qu'on retrouvera nos activités physiques. Mais là, on va s'intéresser plutôt au suivi de santé quotidien. On va avoir différents widgets, la fréquence cardiaque, body alert, le stress, les minutes intensifs, le nombre de pas, les calories, etc. Lorsqu'on va cliquer sur un widget, on va avoir le nombre de pas dans la journée avec toutes les informations mais on va pouvoir aussi aller voir le nombre de pas sur d'autres journées par exemple là sur le 8 septembre 4,18 distance de kilomètres les calories etc pour chaque widget on va pouvoir cliquer afin d'avoir un aperçu de par exemple notre fréquence cardiaque notre nombre de pas plus précis et surtout l'historique sur les jours précédents nous aurons aussi un suivi de sommeil qui va nous permettre de suivre ben voilà, notre sommeil, s'il a été profond, paradoxal, etc. On aura le nombre total de l'heure, la profondeur et l'historique des différentes étapes. La respiration sera aussi prise lors de ce sommeil, ce qui est très intéressant pour surveiller les, les apnées ou les choses comme ça. Au niveau de ce suivi de santé quotidien, on est vraiment... Au top avec cette application, de tous les cas, on a déjà parlé de cette application lors de mon test de la venue, de l'instinct, etc. Garmin, dans le suivi de santé, fait amplement le job. Parlons maintenant des fonctionnalités de sport. Parlons maintenant de ce qui vous intéresse le plus lorsque vous achetez une montre à ce prix-là, c'est les fonctionnalités de sport. Voyons comment on lance une activité sportive. Hop, on appuie sur le bouton en haut à droite, là on aura des indications de batterie, de si on est connecté au téléphone et de si le, le rythme cardiaque est pris on aura du coup nos différents sports on va pouvoir choisir par exemple course et lancer l'activité toujours en cliquant pour mettre pause on appuie comme ça et si on veut enregistrer on descend enregistrer plus tard etc il va être possible de configurer la liste des sports via l'application ce sera assez simple on ira du coup dans notre montre en haut à droite dans activité, application et plus, activité et application et là on va pouvoir en ajouter par exemple euh, d'autres sports comme je sais pas, euh, l'aviron si on veut faire de l'aviron, on l'installe on l'ajoute et on peut l'ajouter en haut, on va pouvoir aussi configurer les options de, de chaque sport, on va par exemple aller retourner dans la course à pied et lorsqu'on est dans la course à pied, en haut on va pouvoir aller dans les options. Lorsqu'on va aller dans le paramètre de la course, on va pouvoir euh, configurer le profil et surtout les champs de données qu'on veut afficher lors de notre course à pied. Par exemple, le ré les réorganiser, mais on peut aussi aller en bas et en ajouter des nouveaux. Par exemple, allez, le jauge de fréquence cardiaque, on peut la laisser en bas, en dernier ou la remonter. On aura pas mal de, de, de possibilités d'ajouter des données, on peut ajouter la commande musicale, on peut... Ajouter tout ce genre de choses. Ça va nous permettre de configurer en fonction du sport et des données qu'on va afficher notre profil sportif. On aura aussi en plus dans les paramètres la possibilité d'ajouter des alarmes. Pour avoir ajouté une alarme par exemple basée sur le temps, toutes les 15 minutes, basée sur la fréquence cardiaque, l'allure, etc. On a ensuite des options liées au profil d'altitude. Il va falloir activer du coup le Climb Pro. On va, on va en parler un petit peu plus loin aussi dans le test, etc. On aura tout ce genre d'options qui seront paramétrables, GPS, voilà la couleur d'arrière-plan, couleur de nu nuance, etc. Il est donc préférable de paramétrer notre profil sportif et notre course et notre activité avant de la lancer pour qu'elle corresponde parfaitement à ce qu'on veut faire. Pour ce qui est du GPS, on peut le configurer... En GPS uniquement, GPS plus Gonas, GPS Galileo ou l'Ultra Track. Une fois qu'on a configuré tout ça, on lance la course à pied et le tour est joué. On va retrouver du coup après toutes les informations sur cette course à pied dans l'application. Dans l'application Garmin Connect, on aura hop notre course à pied. On ira dessus, on aura du coup la distance, le chronomètre de course à pied ou n'importe quelle activité, le nombre de calories plus... Beaucoup, beaucoup de données relatives à notre allure, à la vitesse, au rythme cardiaque, à l'altitude, etc. On va pouvoir suivre en détaillé l'allure, le rythme cardiaque, euh, la cadence, l'altitude, la température. Voilà, toutes les informations qui ont été prises sur, par la montre sont disponibles après ici directement. Voilà pour ce qui est de lancer une activité, on va dire basique, qu'on a configuré auparavant et de voir les informations sur le téléphone. Maintenant, on va parler des fonctionnalités sportives complémentaires, notamment la navigation. Voyons comment gérer la navigation et le suivi d'itinéraire, surtout lors d'une activité sportive. Pour cela, déjà, il faut aller créer un itinéraire. On a différentes possibilités pour créer un itinéraire, soit le faire directement sur Garmin Connect, soit l'importer en GPX. On va voir ça sur mon ordinateur. Pour cela, on va aller dans Parcours sur Garmin Connect. Là on va pouvoir créer un parcours, un parcours par exemple de VTT, allez deux courses, on va rester sur la course. Continuer, on va créer ce parcours à Toulouse, ce sera plus simple. Ici on cliquera sur un point de départ, on ira jusqu'à un point d'arrivée avec des points de passage si l'on veut. On va pouvoir avoir des options comme tracé libre, suivre des routes, etc. Une fois que le parcours est bouclé, hop c'est la fin l'enregistre on enregistre ce parcours on peut lui donner un petit nom ou le laisser en sans titre et l'envoyer vers un appareil là je vais l'envoyer vers mon appareil phoenix 6 pro et le tout est joué il va aussi être possible d'importer un itinéraire toujours en allant hop, dans l'entraînement, dans parcours on va pouvoir importer le parcours là il faut aller chercher un fichier gpx prendre le fichier gpx le mettre, hop, le créer, sélectionner le type de parcours, continuer. Le fichier est directement créé. On peut l'enregistrer et l'envoyer vers l'appareil. Une fois que c'est synchronisé, on retrouve ça dans la montre et on va pouvoir lancer la navigation, l'itinéraire, le suivi d'itinéraire pendant la course. Je vous montre. Lorsqu'on va du coup lancer notre course à pied, on va aller dans les options. On va pouvoir du coup choisir dans la navigation un parcours, le sans-titre que j'ai créé par exemple. Ça va le charger, on peut l'effectuer. Il est juste ici et lorsqu'on va faire notre course à pied, on aura ce suivi de navigation. Parlons maintenant de Pace Pro. Pace Pro va nous permettre une gestion de la course. Alors il suffit de télécharger du coup un itinéraire comme je viens de le faire. Aller dans parcours, choisir le parcours et aller dans Pace Pro, créer. Donner un objectif que ce soit d'allure ou de temps. Par exemple, un objectif d'allure, 5, allez, 6, 30, hein. hop, lancer. Pace Pro va alors calculer l'objectif d'allure pour chaque kilomètre afin d'atteindre l'objectif final. Ça marche donc conjointement à la navigation et ça va nous permettre de nous donner une allure à garder pour atteindre l'objectif. Ça va en être de même avec Live Pro, on va pouvoir Découper nos itinéraires, nos parcours En différentes montées, différentes altitudes Pour ces fonctionnalités précises Il y a quelques vidéos sur internet Qui sont super bien expliquées Je vous les mets dans la description Il va être aussi possible de faire des entraînements fractionnés Pour cela on va aller dans créer un entraînement On va pouvoir choisir voilà, les différentes cibles d'intensité Si on veut être à l'intensité Sélectionner une durée Par exemple, hop, restez 3 minutes Là, deux minutes. Après, hop, choisir la zone d'intensité cardiaque. Là, on va aller au maximum pour 3 minutes. Ajouter des répétitions, des étapes. Tout ça, c'est possible de le faire, du coup, sur Garmin Connect. C'est aussi super complet. Et on va pouvoir télécharger ça sur la montre afin d'avoir notre entraînement sur la montre. Et on va retrouver cet entraînement directement sur la montre. On a vu la navigation, on a vu le suivi d'itinéraire, on a vu... Les entraînements fractionnés. On a parlé de Pace Pro, de Climb Pro. Il va être aussi possible dans la navigation, je ne voulais pas évoquer, de faire un retour. Sélectionner juste un retour sur le point de, de, de initial. Ça nous permettra de faire une boucle, etc. Avant de passer sur la précision du cardio mètre avec mon, ma comparaison, je vais évoquer quelques fonctionnalités et quelques profils secondaires qui sont évoqués. Comme par exemple le mode expédition. Le mode expédition se trouve dans les profils sportifs en dessous il va nous permettre de switcher sur des treks assez longs en utilisant la, la ressource d'énergie électrique le moins grande possible ça va par exemple prendre le gps toutes les 15 20 30 jusqu'à 90 minutes la cartographie disponible sur cette version va nous permettre de se balader sur les cartes proche de nous, voilà, afin de les explorer. Il faut télécharger des nouvelles cartes, mais elles sont euh, gratuites ou payantes, ça dépend de l'endroit. Pour finir sur nos activités, je vous en ai parlé, il y aura le mode d'alimentation. Ça va nous permettre de choisir entre euh, voilà les différentes options d'alimentation pour économiser au maximum la batterie. Par exemple, passant en mode ultra track qui va enlever le rythme cardiaque, la musique, le téléphone, et qui va permettre d'aller jusqu'à 32 heures, le mode veste, etc. Ce type de mode de navigation va nous permettre de suivre un sport plus ou moins long, une randonnée plus ou moins longue, et donc d'arriver avec des informations sur notre activité au bout de 30, 20, 32, 45 heures. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités phares. Dans le suivi sportif, il y en a beaucoup beaucoup d'autres qui sont un peu plus spécialisés en fonction de si vous faites de la natation, euh, du triathlon, du vélo. C'est une montre super complète pour chaque sport, sans surprise. Le cardio-fréquence-mètre de la montre est super précis. On le voit sur le maximum, sur euh, la moyenne. C'est super précis. On est sur du Garmin, on est sur du bon. Au niveau du GPS aussi, on est dans la précision. Passons maintenant à mes points positifs et mes points négatifs avant de conclure. Mon premier point positif, c'est vraiment au niveau du suivi sport de cette montre. C'est super complet. Comme je vous le disais, je vous ai présenté les fonctionnalités phare mais il y en a encore, on peut fouiner, on peut trouver il y a des widgets, il y a tout c'est la montre par excellence pour le suivi sportif que ce soit outdoor, indoor, que vous soyez amateur ou professionnel mon deuxième point positif ça va avec cette montre mais ça va un petit peu partout, c'est Surtout l'application Garmin Connect. Il va être facile de créer des itinéraires, de faire de la navigation, de créer votre entraînement. Voilà. Cela vient, vient compléter la qualité de la montre. Vous allez pouvoir gérer à la fois ce qui est votre santé quotidienne, à la fois de ce qui est vos entraînements sportifs facilement. Mon troisième et dernier point positif, c'est l'interface de la montre. Je la trouve agréable, bien faite, bien pensée avec les widgets, etc. Même si on n'est pas spécialisé dans les montres cardio GPS, on va pouvoir naviguer et comprendre rapidement et avoir le coup de main. Parlons maintenant des points négatifs. Mon premier point négatif, c'est bien entendu son prix. Elle est assez chère en fonction de l'édition et la gamme que vous prenez. Mais voilà, c'est quand même un très gros budget. Mon deuxième point négatif, c'est l'écran. J'aurais bien aimé avoir un écran tactile sur cette montre, comme sur la grid X. Pas forcément durant mes activités sportives, mais plus lorsque je l'utilise en montre au quotidien. Voilà pour conclure, c'est pour moi une des montres par excellence pour le suivi sportif. J'ai hâte de voir ce qu'une prochaine Phoenix, notamment une Phoenix 7, pourrait donner. Que vous soyez amateur comme moi ou un peu plus professionnel, je vous la recommande vraiment pour votre suivi sportif au niveau de son portage au quotidien en fonction de la version que vous prenez elle pourra être plus ou moins discrète mais elle a quand même le look d'une montre cardio gps ce n'est pas une montre généraliste comme la samsung galaxy watch 3 c'est bien une montre spécialisée sport qui a des fonctionnalités aussi montre connectée plus généraliste voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si oui lâchez un pouce bleu en attendant la prochaine vidéo d'une montre cardio-GPS, vivez à fond, vive high-tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne!